les actions de six groupes ukrainiens de sabotage et de reconnaissance ont été arrêtées dans les zones des colonies de Stelmaovka dans la région de Kharkiv, Kislovka, Sankovka, Timkovka et Ivanovka de la République Populaire de Lugansk. Jusqu'à 30 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, trois véhicules, ainsi qu'une monture d'artillerie automotrice Vosnika ont été détruits. Un dépôt de munitions d'artillerie de la 67e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes a été détruit près de la colonie de Volchansk, dans la région de Kharkiv. Au cours de la journée, jusqu'à 70 militaires ukrainiens, un char, deux véhicules de combat d'infanterie, deux camionnettes, ainsi qu'un obusim stabé ont été détruits dans cette direction. Dans la direction Kranolimansky, l'aviation opérationnelle tactique et militaire, les tirs d'artillerie du groupe de troupes-centres ont touché des unités ennemies dans les zones des colonies de Terny, ce en cas de la République populaire de Donetsk. Nevsky et Chervon et Yandibrova du Louhansk République populaire. Dans la direction de Donetsk, des détachements d'assaut ont capturé deux quartiers et continuent de détruire l'ennemi dans la partie ouest de la ville d'Artmovsk. Des frappes opérationnelles tactiques et aériennes de l'armée, tirs d'artillerie du groupe de troupes sud dans la zone de la colonie de Krenoa, la périphérie sud-ouest d'Artmovsk et de Grigorovka ont frappé des unités des 60e, 93e mécanisées, ainsi que les 54e brigades d'infanterie motorisées des forces armées ukrainiennes. Au cours des dernières 24 heures, L'aviation dans cette zone a effectué 6 sorties, l'artillerie du groupe a effectué 57 missions de tir. Les unités aéroportées arrêtent les tentatives ennemies de contre-attaquer depuis les flancs. Au cours de la dernière journée, jusqu'à 255 militaires ukrainiens, 2 véhicules de combat blindés, six véhicules, deux obus des 20 et une monture d'artillerie automotrice Vosnika ont été détruits dans cette direction. En outre. Un dépôt de munitions de la 54e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes a été détruit près du village de Belogorovka. Dans les directions sud-Donetsk et Zaporozhye, des frappes d'assaut et d'aviation de l'armée, des tirs d'artillerie du groupe de troupes Vostok ont vaincu des unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Vuleda, Vodian, Velikanovozelka de la République populaire de Donetsk, Chervonoé, Kamanskwa, Novodanilovka et malayatok -Mashka de la région de Zaporozhye. Pendant la journée, dans ces directions, les pertes de l'ennemi se sont élevées à 30 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, trois véhicules, deux obusiers ID-30 et une monture d'artillerie automotrice Yuzdika. Dans la direction de Kherson, à la suite de dégâts causés par le feu, jusqu'à 35 militaires ukrainiens, 6 véhicules, une monture d'artillerie automotrice Yuzdika, ainsi que deux obusiers ID-30 Mstabe ont été détruits en une journée. L'aviation opérationnelle et tactique et militaire. Les forces de missiles et l'artillerie du groupe de troupes des forces armées de la Fédération de Russie, au cours de la journée, ont vaincu les 103e unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes aux positions de tir, à la main-d'œuvre et à l'équipement, dans 118 districts. Les postes de commandement et d'observation des unités de la 128e Brigade à son montagne, de la 54e Brigade mécanisée et du Centre des Forces d'Opération spéciales des forces armées ukrainiennes sud ont été touchés dans les zones des colonies de Novo-Andrivka, région de Zaporozhye, Belogorovka, Lugansk République Populaire et de Nstriga, région de Kherson. Un dépôt de munitions de la 66e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes a été détruit près de la ville de Slavyansk dans la République Populaire de Donetsk. Dans la zone de la ville de Kirovograd, le stockage de carburant du groupe de troupes ukrainiens a été détruit. Au cours de la journée, les systèmes de défense aérienne ont intercepté neuf roquettes des systèmes de lancement multi huragan et smerch. En outre, 14 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits dans les zones des colonies de Novoprokovievka dans la région de Zaporozhye, Lyubovka, Kamenka, Lebyazie, Kiryovka de la République Populaire de Donetsk, Lysikansk, Krivosivka et Chervon et de la République Populaire de Lugansk. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 416 avions, 230 hélicoptères, 3949 véhicules aériens sans pilote 421 systèmes de missiles antiaériens, aériens 1967 chars et autres véhicules blindés de combat, 1095 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 4728 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 9949 unités de véhicules militaires spéciaux.